un peu peur aujourd'hui parce que j'ai l'impression que toutes mes souffrances émotionnelles et psychologiques ressortent je sais qu'on est en miroir avec soi je sais qu'on peut simplement se voir on ne voit rien d'autre surtout en ce moment euh... j'ai pu croire dans les interactions avec certaines personnes avec qui je suis en en formation depuis un certain temps sur internet, que ces personnes étaient à l'origine peut-être de ma confusion, des choses comme ça, mais on sait très bien qu'on est toujours responsable de ce qu'on vit. Euh, J'ai envie de dire, la personne que je suis a choisi cette situation. Elle a choisi de vivre toutes les expériences jusqu'à aujourd'hui a choisi d'être là l'année dernière pour vivre la maladie et en ressortir guérie. pouvoir dire à tout le monde, oui je suis guéri. Euh, oui, quelque part j'ai découvert une forme de don de guérison en moi. C'était ce que je devais découvrir dans ma mission de vie. Oui, sur ce chemin de guérison, non seulement j'ai guéri moi physiquement, mais j'ai guéri aussi toute la lignée des âmes. Euh, de ma famille, du côté féminin voilà. normalement ça doit m'amener quelque chose au niveau énergétique qui est un petit peu mieux néanmoins, j'ai envie de dire c'est comme si toutes les petites frustrations du quotidien, les petites souffrances du quotidien je les avais accumulées plus certains chocs comme le fait de du travail euh, euh, je sais pas un, un ami qui me parle d'une certaine manière et, et moi j'assume pas euh, ou, ou je, je suis mis en miette parce qu'il m'appelle pas pendant un, un mois et du coup j'ai l'impression que c'est terrible que j'existe plus et qu'il n'existe plus euh, voilà et en fait euh, c'est comme si tout ça je croyais l'avoir évacué et malgré tout le travail que j'ai été faire de guérison psychologique et tout ça il y a quand même un volet de souffrance qui est alors sans doute très très loin parce que j'ai quand même bien bien travaillé sur l'idée de oui je suis responsable de là où je suis sur terre oui j'ai choisi ma famille oui j'ai choisi l'ensemble des expériences oui je les choisis aujourd'hui et en plus je les choisis avant qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation c'est-à-dire que mon âme, il y a un an, elle a décidé, pour que je puisse être préservée pendant cette période, de me dégager du travail, de me dégager de l'ensemble des personnes autour de moi, de me dire « Ok, là, euh, c'est gentil, mais tu vas à l'autre bout du monde, et tous les gens qui te disent que tu es malade, que ceci, que cela, tu réfléchis autrement, et euh, tu enclenches la foi, la, quoi, la confiance, et la motivation à l'intérieur de toi. En gros, tu déclenches ton GPS interne. Ce qui fait que j'ai déclenché mon GPS interne, très bien. Ce qui fait que, bon, j'ai beau me sentir malheureuse parce que je sais que je suis guérie, mais j'attends avec grande impatience la preuve qui fait que je suis guérie, et que mon ressenti est bon. On me l'a dit à l'oral, mais j'attends, comme tout être humain, ce petit papier où... Euh, il y a certains chiffres qui sont inscrits dessus, qui permettent de voir que bah oui les endroits où j'avais une maladie sont tellement réduits qu'ils ne les voient plus. Mais j'aimerais bien euh, avoir cette, euh, ce bout de papier, parce que j'ai beau être un être spirituel euh, euh, qui croit à tout ce qui est visible invisible, il n'empêche que je suis aussi hyper cartésienne et qu'en plus j'ai des racines auvergnates, donc quand même j'aime bien avoir mon petit papier sous la main. Euh, voilà, alors on pourrait dire, tout ça rajoute un peu à ma, à ma détresse de toujours pas avoir ce papier là alors que je devais l'avoir le jour même et puis de l'avoir trois jours plus tard, et puis trois jours plus tard, et puis trois jours plus tard, et puis on en est maintenant à deux semaines, et puis visiblement ils ont toujours pas l'intention de me en l'envoyer, et puis c'est pas aujourd'hui que je vais l'avoir. Bon, ça veut dire quoi Qu'il faut encore que je fasse encore plus confiance en mon GPS interne, entendre que ben on s'en fout, j'ai entendu que j'étais guérie. Euh, mon corps m'a dit que j'étais guérie, ma tête m'a dit que j'étais guérie, pourquoi est-ce que je vais encore ressasser des trucs Il n'y euh, a, a pas de raison. Alors, évidemment, pourquoi Parce que mon inquiétude, elle est aujourd'hui autre. Elle est... Euh, comment je vais pouvoir prendre place dans ce qui est en train d'arriver Et mon inquiétude, elle est là depuis le premier jour où, euh, on pourrait dire, les... les portes se sont fermées pour que... Euh, là, c'est comme si on était dans un sas de décompression. enfin En tout cas, je me sens dans un sas de décompression. Alors c'est très bien parce que voilà, il y a à la fois l'abri, puis en même temps, il euh, y, y a une forme de mouvement qui est libre et en même temps empêchée. Et euh, quelque part, depuis le début, je veux me préparer pour être utile, pour aider. Alors j'avais trouvé. Euh, miraculeusement cette personne qui a discuté avec moi dire, quelques jours avant euh, qu'on nous dise de, de rester chez nous et cette personne me proposait un, un, non seulement un travail sur internet mais à distance mais en plus euh, de travailler avec un produit qui est on va dire une eau euh, j'appelle ça euh, enfin, un produit technologique quelque chose qu'on boit et qui fait en sorte que bah, la peau, elle va mieux. Donc voilà, bon, là, ça se voit pas trop parce que je suis tellement euh... décomposée depuis deux jours que forcément je dois pas avoir une bonne tête, mais bon. Euh... Voilà, donc en fait, euh... je sais que tout ce qui arrive là partie de ce que j'ai demandé sur mon chemin à vivre et j'ai cette chance donc d'avoir été préservée depuis l'an dernier pour être quelque part euh, mise à l'arrêt déjà pour que je n'ai plus aucune attente Il y a cette notion de, de, de fonctionner d'être dans le non-effort et euh, là je suis euh, encore on va dire séparée en deux normalement l'idée c'est que si on, on est sans effort on est une personne avec des moments où on est euh, dans un certain comportement et des moments où on est dans un autre comportement voilà et là et eh ben euh, et on est en harmonie avec ces deux comportements mais quand on est petit quand on est dans des croyances limitantes, quand on est dans... on sait qu'on te dit euh, tu seras incapable toute ta vie, tu feras jamais les choses, etc. Tu seras en échec toute ta vie. Bon, tout ça, c'est des choses qui, qui ne font plus partie d'aujourd'hui. C'est des choses qui font tellement partie des, des... Et en plus, les gens qui le disaient, ils ne le disaient pas pour faire peur. Ils le disaient pour dire, tu vas faire l'inverse. Comme ça, tu vas te sentir capable. Comme ça, tu vas, être, tu vas croire que tu vas pouvoir faire les choses. C'est parce qu'on leur avait inculqué d'une certaine manière. Alors, nous, on a passé tout ce temps à défaire ça. Malgré tout, il y a cette souffrance psychologique qui a été accrochée à tout ça, que pourtant, on a dégagé le plus possible. Enfin, j'ai dégagé le plus possible. Et là, je me retrouve en plein dedans. Là. Ça fait des effets boomerang dans le coin de la tête et partout, là. C'est sympa. Voilà, tout ça pour dire que oui, j'ai quelques inquiétudes, à savoir est-ce que je m'embauchera un jour dans une société, euh, quelque part il euh, y a une partie de moi, la, la, le, la petite partie de l'être qui se dit bah, « moi je n'ai plus du tout envie de rentrer, euh, mettre les pieds dans une société, euh, quelle qu'elle soit, une entreprise, je ne me sens pas la possibilité de le faire parce que j'ai cette souffrance tellement in... immense que... Euh, voilà alors j'ai envie de dire je me demande si la maladie n'est pas juste là pour m'empêcher de d'avoir à faire ça faire le pas dans une entreprise mais en même temps je l'ai faite puisque il n'y a même pas un mois juste avant euh, le, le confinement et eh bien euh, j'ai eu euh, à assister à un atelier euh, on va dire de, de motivation, de confiance et de démonstration en entreprise. Et ça se passait en entreprise en plus chez OVH qui héberge euh, mon site principal. Donc c'était un pas important pour moi à faire. Et euh, quand je suis ressortie de là, je me suis dit que j'étais capable, oui, de le faire. Euh, J'avais cette capacité, j'étais presque en train de le faire. En tout cas, je me suis vu en train de le faire presque de co-animer, puisque j'ai quand même aidé une ou deux personnes à voir comment elle pouvait faire les choses euh, donc je me suis sentie utile et j'ai pu euh, me trouver en position de, de voir les choses et voilà et aujourd'hui et eh ben je suis en miroir avec certains types de coaching certains types de formation que je fais et je me retrouve un peu de nouveau dans une forme de dualité à dire d'un côté oui je fais le côté je fais pas ce qui fait que ben voilà alors qu'au tout début, j'avais cette super énergie, là, dès que tout s'est fait, à me dire, ouais, j'ai trouvé comment rebondir déjà, j'ai comment... Et il y a cette notion que je suis là exprès, parce que j'ai appris à guérir, que j'ai appris à libérer cette capacité guérison en moi, qu'on a tous cette capacité d'auto guérison et qu'on peut l'enclencher, euh, que bien sûr, il faut l'accompagner avec un certain nombre de d'expérience de vie au quotidien, une façon de, de se faire du bien, de respirer, de manger, de s'alimenter, il y a toujours la question de se nourrir, voilà, on veut dire que finalement se nourrir, quel que soit le niveau, c'est-à-dire niveau énergétique, émotionnel, psychologique, alimentaire, bouger, etc., se nourrir, de la créativité, de l'art la connexion avec les autres etc, se nourrir et échanger avec ça peut-être que la clé elle est là et peut-être que mon, mes outils de guérison ils sont, sont peut-être là euh, parce qu'effectivement guérir c'est comme tout, on ne le voit pas on ne voit déjà pas la maladie quand c'est une maladie aussi grave que celle-ci et on ne voit pas forcément la guérison non plus sauf qu'elle est juste là elle est là, ça veut dire que la maladie a disparu. Quelque part, on a déjà oublié que la maladie était là, et on l'a complètement oublié. Et alors, finalement, ça paraît naturel, quand la guérison est là. Ah bah oui, je suis guérie. Bah oui, mais je m'attendais à être guérie. Donc tout va bien. Euh, tout va bien. Effectivement, ça paraît assez naturel. Mais en fait, c'est extraordinaire et c'est un miracle. Et, euh, et bien il y a à se poser la question qu'est-ce que j'en fais comment je transmets et sous quelle forme je vais pouvoir être le plus utile euh, tout en laissant aller un peu cette forme de ces vieux, euh, ces vieux résidus Trucs qui colle un peu au corps et au cœur, euh, donc voilà à nous d'aller écrire, écrire à moi d'aller écrire mon prochain chapitre, même si c'est juste aujourd'hui. Euh, voilà, je vais aller faire mes courses, je vais aller voir la lumière du, du jour. Puis je me ferai une crêpe et je me ferai peut-être un petit radis en entrée et ça fera partie d'un petit moment de vie sympa. Très bonne journée.